Et bienvenue à tous que c'est, c'est ZO, aujourd'hui c'est pour le 9-12 sur Minecraft. Alors cette vidéo, je vais vous dire en gros, va en fait, euh, sortir bien plus tard que... Là, j'attends le 8 juillet, à va peut-être lundi. Euh, 10 juillet, ouais. Donc là, on est sur Minecraft, euh, oui, je ne voyais pas tout l'écran, c'est normal. Ah, c'est très, très, très mais... Voilà, c'est un peu complexe, En gros, je voyais bien, oui ça fait trop gros flair et zone non après je vais zoomer dans mon truc et là on va essayer de survivre sur un hong donc vous pouvez voir genre il n'y a rien à faire sur un bon plat en plus genre tuer les animaux et la chasse et tout voilà après ah ouais, ça a on tue Hop que je suis en ça là c'est pas normal mais je vois euh, je dis euh, tu la vaches tu la vaches en bon, faut faire un début au bois avant pour tuer les bouts, ça va être assez chiant hein? J'essaie de tuer des animaux 3h30 pour tuer les animaux donc euh, ouais c'est pas, pas très de toute façon je suis obligé de faire une vidéo comme ça j'ai pas ma taille pour l'instant j'ai, genre, j'ai ben, genre, j'ai déménagé, et du coup, euh, j'ai pas de ah, j'ai pas de thé, du coup, j'oublie, je, pas, je compte, comme ça. Hop, tout tu Ah oui, moi, je peux entendre le son. Attends, attends, attends, attends, parle de la... Attends, je vais l'éviter. Je vais l'éviter, euh, voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. À votre photo, c'est moins à enfin, moins, moins. Hop. Bon, de On va les goûter. Je sais ce que je vais faire. De toute façon, dans la vidéo, vous ne verrez pas. Donc, moi, je commence à avoir faim. De... Ah, à la vraie vie, hein, franchement, mais il y a dans Minecraft. Il y a le gros lava qui, qui était là-bas. Hein. Je vous rappelle, ça ne me dérange pas si je vais me raguer le mode 2, 2 ans pour faire un truc. Une coupure de Voilà. Oh, merde. <coughs> je mets mes écouteurs, comme ça j'aurai le son et comme ça voilà. Ce sera mieux pour moi. Pour savoir s'il y a un bon but ou pas. Vous n'avez pas besoin de son, c'est pas grave. On s'en fout Deux. Je suis un bâtard. Car moi je suis un bâtard. Mais quand j'aurai la télé, ce sera beaucoup mieux. Je. Genre. Ouais, je sais plus quoi faire sur, euh, sur Minecraft donc je, je fais ça me grossir un toi tu te casses ouah elles sont ouais, pourquoi je suis jamais embêté ah ça renforce force de sauter mais oui aïe moi, ça, aïe, c'est bon, on a fini. Euh, vu, Alors, on peut voir des blocs avec ses, ses copains, mon compagnon. Regardez, oh, oh, Alors, on peut voir des blocs. Je peux les crafter ça, la tête de craft. On n'a pas l'air. Non, bah non, on peut voir des blocs. Ah, si C'est un bloc qui peut nous donner des blocs on va essayer sur lui aussi tout à l'heure la nuit le seuls mot qui peut nous donner des blocs au final c'est les moutons les moutons eux ils nous donnent de l'ADN quand on les tue bon déjà la qualité avec les moutons c'est que créer un nid c'est pas être cool ah non pourquoi pas j'ai pas dame de craft attendez vous allez m'excuser je juste me en dame de craft raconte toi tu te casses, enfin je vais juste alors inventer une table de craft, enfin, inventer n'importe quoi. Donc, crafter une table de craft, créer. Bon, voilà. On va créer une table. Je ne fais plus de vidéo, les gars. Euh... Ah, ciel si dégagé, ça, on en, en veut table Je vous montre ah, il faut que je ne prends pas autre chose que la table de craft. Voilà, c'est bon. Comme ça, je peux survivre plus ou moins je prends que la tâche de Parce ici, à son bedrock, on n'a pas de village en fait, c'est ça le truc on n'a pas de village on prend son bedrock on prend son java, y voilà, a des villages même au monde là, on n'a pas de visage voilà, bien là je peux pas crafter, je suis pas voir, de doigt de façon de toute façon j'ai aucun mot dans votre programme. En dessous il y a peut-être quelque chose. Ouais, tu vois, au fond il y aura de la dédroche. Voilà, C'est comme si je j'avais pouté l'herbe. Là donc. On va voir la nuit. On va voir comment ça peut se passer la nuit. Ah. Hop! C'est dur ça, par contre. 1 0 1, je sais pas quoi. On va pas voir des blocs. C'est cool. Bon, on, on a des blocs, on a 3 blocs. C'est bien. Ah, on a 4. 4 et 3 on a 7 blocs donc c'est cool on a la poule c'est moins cher à tuer ce truc 4 4 ouais, coups. c'était 2 coups pour les poules maintenant c'est 4 ils ont changé ça jusqu'au gros allez merci pour ta laine mon pote et pour ta bouche oh mieux je... Ce poulet cru n'a pas empoisonné non c'est quoi Merci un cool. mon courage pas... Ah, on peut se faire aussi des armures en cuir Oui, par exemple de... Ah si on a besoin d'une table de craft, qu'est-ce que je dis Mais pas besoin d'une de... de De toute façon on n'est pas obligé d'avoir une autre chose qu'une table de craft Ouais, je pas ce que je dis 2 dégâts, j'ai fais un gros critique, hop, ça fait mal. Mmh. À chaque fois je fais genre 2 dégâts, ça va plus vite. On a 7 lames, c'est pas mal. Mmh. Survie sur un mot ou Minecraft, mais je survie sur un mouka. Ce pas, sera ça le titre du truc. C'est pas mon skin habituel, c'est chiant ça. Oui, alors, ah, pourquoi, genre, euh, euh, que la wifi fille plein plus tard, peut-être, euh, genre le 10 juillet, parce qu'en fait, euh, on n'a pas de raison, pour. Enfin, je viens déménager mais je pas de raison, Donc, du coup, je ne pas de sortir ça aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que, voilà, je peux pas, attention, je ne vais pas aller, là, je peux pas, je vais mettre la vidéo en ligne aujourd'hui parce que j'ai pas de réseau ici et que genre, je viens de déménager, du coup j'ai pas de fait... panneau voilà, pour l'instant. Donc on verra plus tard. Et on aura appelé, on a dit, mais c'est pas sûr qu'on aura du réseau. Donc, euh... ah, la nuit n'est pas tombée, super! Alors, là, c est, c est... ça c'est génial, la nuit tombe, je vais faire tout un truc. Ah merde, merde lumière elle est à fond. et j'ai le de ne pas vouloir bon. on va peut-être rééclairer de tout con donc comme vous voyez il fait des années donc je suis mis en game mode pour me faire tuer pendant que je fais ça ah mais moi je vais me faire tuer si je meurs je m'arrête pas de toute façon je ne vois rien bordel. Je, je vois pas ce qu'il en fait. qu qu y a devant moi Deux ans je refais game mode je vais se remettre dans mon con son de il y peut-être un deuxième épisode, j'ai pas envie de trop. Bon. Même si j'ai rien dans mon inventaire parce qu'on n'a rien à voir en fait de plus. Vous, ça doit être pire, vous ne voyez rien sur moi. Vous voyez que mes cœurs. Alors, moi, au moins, on moi, voit à peine les monstres. Alors, je... Ah, j'aurais dû mettre une, une inclusion, je sais que c'est de la triche. Attends, j'essaie de ne pas être un zombie pour la vidéo. Aïe! attends marger c'est chaud euh... ah merde bon. bon on remet le, on remet le jour bon, on remet le jour voilà bon bah il y a un skype d'abord qui crame bon bah on va s'arrêter là on va essayer de survivre euh, la nuit la nuit qu'est-ce que je dis attends on le faire, soirée, je parle on aussi de survivre la nuit non essayez de survivre Sur un mon pas A très bientôt pour continuer les vidéos euh, ciao les amis Et dans toujours peut-être hein.